Alors nous allons voir le troisième point. Premier point, c'était qu'aucun business plan ne résistait effectivement au premier contact client. Le deuxième point, c'était de vous initier euh, au, euh, au business model. C'est comment vous allez créer votre valeur, comment vous allez vendre votre valeur, euh, comment vous allez organiser en fait, votre structure. Et le troisième point, c'est que, ce que je commençais à vous dire en point 2, c'est que un business, un business model, il n'est pas unique pour une c'est-à-dire que vous pouvez avoir des possibilités en fait, d'alternatives. Hein Quand vous êtes, et ce qu'on verra après, c'est le pivot, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une idée. L'idée, ben, vous pouvez avoir les mêmes clients. Peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes canaux de distribution. Peut-être que vous n'allez pas aller voir les mêmes activités hein, dans les 9 blocs. Donc euh, à chaque fois qu'un bloc change dans les 9 blocs que nous avons eus, hein, qui sont clients, valeur ajoutée, d'accord Produits ou services. Qui sont canaux de distribution, relations avec le client, qui sont les revenus qu'on voulait générer, les ressources clés, les activités clés, les, partenari les, les partenariats que vous avez et combien cela vous coûte, vous pouvez effectivement faire évoluer un bloc ou un autre et donc trouver pour une idée une alternative. Et encore une fois, je répète, c'est pas parce que vous avez une idée que vous avez une manière de délivrer cette idée. Ce qui rend encore les choses plus compliquées quand vous allez voir la concurrence. D'accord ce qui rend les choses plus simples, si quelqu'un a la même idée que vous, mais qu'il a un business model qui est un peu différent, peut-être que ça peut devenir complémentaire. Et peut-être que vous pouvez vous allier à cette personne pour, quand vous avez une nouvelle idée, que vous soyez deux à faire la promotion de cette idée, parce qu'effectivement, vos business models peuvent être complémentaires. Il ne suffit de pas forcément avoir les mêmes segments. Hein, de, de, de, de, de... donc pensez à l'alternative on est toujours en recherche d'alternative on peut trouver des alternatives d'accord. et encore une fois je le répète c'est à dire que ça c'est un état d'esprit c'est à dire que quand vous avez un business plan qui a été fait par l'entreprise ou un, un plan marketing il ne faut pas y déroger il faut y aller là vous avez toute la liberté si quelque chose ne fonctionne pas de voir comment rétablir la situation et comment changer un des paradigmes comment changer votre blog on ne vous demande pas de suivre à la lettre un plan qui a été établi, on vous demande de voir en fonction de ce que vous avez et de votre objectif final, la manière dont vous allez l'organiser pour pouvoir arriver à la prochaine étape qui vous permettra d'arriver à l'objectif final. D'où effectivement ce besoin de travailler sur des alternatives. En fait, et ça, ça reprend, c'est qu'une idée, une technologie peut être utilisée de mille manières différentes. Pensez à ça, ne soyez pas prisonnier hein, de dire cette technologie c'est pour ça. Je, si vous voulez, moi j'appartiens à une génération où quand je suis rentré dans l'industrie, les produits qu'on faisait, ils étaient valables pour 20 ans, 30 ans. Maintenant les produits qu'on fait, d'abord on ne sait pas les produits qu'on aura dans, dans, dans 5 ans, et regardez euh, euh, l'iPad qui a révolutionné euh, le, le, le monde au milieu des années 2000, bah maintenant, presque plus personne l'utilise, beaucoup moins, alors que c'était quelque chose qui, est, qui a émergé très rapidement, qui disparaît. Donc, qui peut dire ce qu'on aura demain Donc là, c'est à vous de trouver des alternatives, des, des, des, des, des, des, des manières de voir comment vous allez pouvoir décliner une idée d'une manière différente de celle qu'elle est. Donc, ne restez pas enfermés dans, j'ai une technologie, je vais faire comme les autres, ou il faut que ça soit fait comme ça. Vous pouvez être créatif. D'accord parce que, et là je répète, je suis désolé de répéter mais renseigner c'est répéter, hein, l'idée n'a pas de valeur, c'est ce que vous allez en faire qui a de la valeur, c'est le brevet que vous allez déposer qui a de la valeur, c'est l'organisation que vous allez mettre en place qui a de la valeur, c'est votre équipe complémentaire pour pouvoir exécuter cette idée qui a de la valeur, c'est pour ça qu'on va parier sur vous. On ne peut pas parier sur une idée, on ne peut pas parier sur le futur, personne ne sait ce qui va devenir de l'idée et du futur. En revanche, on peut parier sur un brevet, on peut parier sur une équipe qui est soudée. On peut parier sur les premiers financements qui sont arrivés pour en rajouter. Donc vous voyez, on peut parler sur des, la, la capacité de l'équipe aussi à trouver des alternatives. Et là, on reprend en fait, vous avez cette idée, cette idée qui est au centre en fait de votre processus. Euh, on ne le verra pas ici, mais vous avez euh, effectivement un système de maturation qui est l'idéation. C'est de voir un peu comment on, on, on, on va arriver progressivement à épurer l'idée pour pouvoir commencer à travailler sur la mise en place du, euh, du, du, du business model, vous avez cette idée et puis ben, vous voyez, vous avez des grilles en fait, du, euh, du business model Canva d'Osterweiler qui finalement peut avoir ben, différentes alternatives. Et en fait, l'idée, le travail qu'on fait dans dans le processus en fait, de création, c'est de voir comment on peut travailler sur différentes alternatives. Si on est bloqué sur quelque chose, comment on peut rapidement réorienter son point pour trouver de nouveaux éléments. Donc, bah ici, après, c'est pour vous montrer l'illustration. Si vous voulez, là on est, on est sur des on est sur des, des, des, des schémas de, de, de présentation très rapides. Mais après, est-ce que c'est. Vous allez privilégier plutôt un service ou un produit Est-ce que vous allez faire de la transaction plutôt que des revenus récurrents Est-ce que vous allez avoir des systèmes distributions qui sont concentrés ou déconcentrés, est-ce que vous allez faire plutôt du freemium, du premium, du payant, donc tout ça, c'est à vous de voir en fonction euh, finalement du marché dans lequel vous êtes, de votre objectif final, comment vous allez travailler sur les différentes alternatives, tout, et le mieux étant de savoir de faire des scénarios hein, pour voir, ben voilà, celui-là, ça sera effectivement mon, mon, mon premier choix, et après les alternatives arriveront. En fait, L'idée, ce qu'on appelle un peu le, le, le, le, le, le, le processus start Startup, c'est exactement comme vous allez faire une fois que votre business model aura été arrêté, en fait, vous prototypez, vous essayez, et puis vous voyez si vous rencontrez votre marché, avec des coûts très légers. D'accord Et c'est ça aussi la raison pour laquelle maintenant de plus en plus on a de startups, c'est-à-dire que les grands groupes, moi j'ai travaillé pendant 14 ans chez Alcatel qui est un grand groupe qui a quelquefois loupé des tournants technologiques eh l'avantage des grands groupes, c'est qu'ils peuvent s'appuyer effectivement sur des startups qui vont essayer de travailler sur des technologies, sur des prototypes, sur des produits pour tester le marché. Et si finalement, le produit rencontre le marché, eh bien, euh, vous, vous, c'est parfait. Euh, donc, ça peut être euh, racheté ou financé euh, par, euh, par un grand groupe, ou par la collectivité ou par une institution ou, ou par... Euh, ou par la société, quand on a des crédits d'impôt ou des, ou des aides, des aides de, de pays en France, c'est quelque chose qui aide. Et puis si vous vous trompez, ben, c'est pas grave, ça n'entraîne pas le reste de la société sur des choix technologiques qui sont. Euh, encore une fois, ça ne veut pas dire que les choix technologiques ne sont pas bons, ça veut dire qu'ils ne rencontrent pas leur marché. Si vous avez une grosse entreprise qui fait un choix technologique qui n'est pas bon, et ben, ça entraîne l'ensemble de la société euh, dans la chute. donc D'où donc, effectivement cette notion de prototyper, tester le marché, revenir, refaire, ces itérations, finalement, entre euh, votre produit et le marché, qu'on appelle le process un peu in Start. Donc voilà, au bout d'un moment, vous allez, vous, allez, vous allez travailler ça, et vous allez arriver, finalement, à un business model que vous allez considérer comme étant ben, le premier, et celui qui va euh, vous permettre le mieux d'être euh, plus efficace dans la gestion, en fait, de ces neuf blocs, et dans la euh, dans le fait en fait de créer et d'opérer votre start-up le mieux possible. Une fois que vous avez votre modèle, c'est bien, mais l'aventure n'est pas finie.